Il café, a café, le café, le café, le café, le café, le de le café, le café, le café, le café, le le le le des lait d'amande parfois je mets un petit peu de banane c'est pas que c'est dingue, mais juste un petit peu Donc, Voilà. mes boissons sont préférés ici j'ai du café oui j'ai du café votre café préféré donc moi là j'ai euh, café moulu. je mets, mets c'est ça, je mets, je mets un sachet je mets aussi de, de l'amande et de crème. je ne j'ai pas mais c'est à votre goût j'ai aussi ici différents parfums je préfère celui au caramel mais c'est fini donc ici j'ai white chocolate mocha donc c'est euh, sans sucre glucides 0 coloré 0 donc ici j'ai le parfum euh, chocolat blanc ici j'ai s'more Aujourd'hui, je pense que je vais faire chocolat blanc parce que je ne pas se à un parfum assez, assez fort. Mais mon préféré, c'est vraiment caramel. Euh, c'est fini. Donc, <rire> donc aujourd'hui, je vais mettre celui-ci. Ça met un petit peu de parfum à la touche que vous voulez à votre boisson. Je vais en, en cuillère. Ça dépend de comment vous voulez ça sucrer. Donc, je vais donc euh, mettre à rechauffer. Ce oui, sera ma troisième boisson. Le plus, le plus voilà donc notre frappochino qui est là. Il peut donner un, une allure de un festo. On va mettre un petit peu de crème au-dessus. Et voilà. Là, on a notre frappochino. Super bon! Voilà ma troisième boisson préférée. C'est chaud, très bon en temps d'hiver, de froid. C'est niamé. Une autre de mes boissons préférées, c'est cette boisson verte que je vais faire. J'ai là des dents des épinards et des kale. Et je vais mettre juste un petit peu de, de fruits framboises et puis j'ai à côté des spirulina, euh, pour de moringa, peut-être que je vais ajouter aussi un peu de chia seed. et euh, ça risque d'être amer comme boisson, donc je vais peut-être mettre un petit peu de décorin avec euh, des amandes et c'est ça une boisson bien euh, santé euh, pour l'immunité ça Alors, donc là notre boisson verte j'ai aussi mis l'avocat et un peu des grains de, de chien ça fait beaucoup ça fait de et, mais c'est pas le bon nutriment Les boissons favorite c'est le milkshake, on a milkshake, En Les français, hum, euh, lait frappé, <rire> donc là c'est aux fraises, donc je mets des fraises à l'intérieur et du lait d'amande. Maintenant on peut sucrer au goût, avec du grand, qui est tout friendly, on peut ajouter des petites choses qu'on veut, mais c'est ça aujourd'hui, une boisson simple, on peut aussi mettre quelques glaçons. Voilà rafraîchissant, liquide. alors voilà euh, quelques idées de boissons que vous pouvez faire keto friendly il y a une multitude il y a des centaines de milliers de recettes sur le net que vous pouvez voir vous pouvez faire différentes combinaisons euh, vous n'avez pas besoin de mettre toutes sortes de fruits <rire> ou toutes sortes de légumes dans une préparation mais faire quelques sélections et varier en fonction des goûts de ce qu'on doit avoir et c'est ça, donc ça c'était juste pour vous donner des petites idées pour des types de boissons plutôt qu'on peut faire. Et là j'ai partagé avec vous mes préférés. Et euh, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous donne des petites idées. Et d'ici la prochaine fois, on continue à se nourrir plus du vent. Bon. santé! Mmh.